Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ces tout derniers jours du mois de décembre 2022. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner à cette chaîne, d'en parler autour de vous et de partager ces vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour être tenu informé des publications. Allons droit au but, vous avez vu le titre de cette vidéo, prophétie politique. Avant toute chose, je tiens à préciser que Dieu n'est pas un politicien. Pour autant, le Seigneur a établi sur terre une gouvernance des autorités. La Bible nous dit d'ailleurs que toute autorité vient de Dieu et les apôtres nous en nous encourage à prier pour les autorités afin que nous puissions vivre notre foi dans les meilleures conditions possibles. C'est le premier point de cette vidéo que je tiens à partager avec vous. La délégation d'autorité, c'est un principe spirituel que Dieu a établi. Dès le livre de la Genèse, dès la création d'Adam et Ève, donc l'humanité, Dieu a délégué son autorité afin que, sa volonté parfaite s'accomplisse à travers l'homme sur la terre. L'homme et la femme sont faits pour accomplir la volonté de Dieu, ils sont euh, faits avec son image, à sa ressemblance. Il y a donc un principe important à comprendre, ce principe de délégation d'autorité. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui encore à travers... Les présidents, les présidentes, les rois, les reines, toute figure, tout, tout personnage d'autorité exerce une autorité sur la terre, sur un environnement. C'est pourquoi les bonnes comme les mauvaises décisions ont des répercussions directes sur le mode, de, le mode de vie, l'environnement et les personnes qui y sont soumises. Ce premier point doit nous amener à comprendre la folie de dire « si Dieu existait, il ne permettrait pas tel ou tel malheur ». Nous entendons souvent cela et je dois vraiment apporter cette précision. Il est facile de mettre toute la faute sur Dieu parce qu'il est Dieu, mais c'est ne pas comprendre la responsabilité que Dieu donne à l'homme responsabilité qui va avec ce principe d'autorité déléguée. L'homme a reçu le mandat divin de régner, et avec ce mandat vient la responsabilité et le fait d'assumer les conséquences de ses paroles, de ses actes, de ses décisions. C'est pourquoi, lorsque une autorité prend une bonne décision, cela a un impact bénéfique. Si c'est une décision inique, la population en subit les conséquences. C'est un principe, tout comme Dieu existe sans notre autorisation, de la même manière, ce principe est réel. J'en viens donc au thème de cette vidéo, prophétie politique, ce qui apparaît à l'horizon des événements en France pour 2027. 2027 date des prochaines élections. Et j'ai pris un temps ce mois de décembre pour me déconnecter de tout et me retrouver face au Seigneur et chercher, chercher sa direction, chercher sa volonté. Dans la précédente vidéo, j'ai dit que 2023 était le temps de Dieu pour la France. Et j'invite tous ceux qui aiment cette nation, qui sont nés ou pas, qui vivent ou pas, mais qui prient pour la France, à redoubler dans l'intercession, parce que c'est le temps où la possibilité pour cette nation de revenir à Christ va se faire. Et je crois que nous devons entendre cela, et que nous devons, en tant que peuple de Dieu, prendre nos responsabilités, mais aussi ceux qui ne, qui ne croient pas. Si vous aimez cette nation, si vous voulez son bien, il est temps de lever les yeux vers le ciel et de se détacher de l'homme qui ne peut sauver l'homme. L'homme ne peut pas se sauver et l'homme ne pourra pas sauver non plus cette nation. Il faut que le salut vienne d'en haut et le salut appartient à notre Dieu. Alors réjouissons-nous et redoublons dans l'intercession et creusons cherchant à comprendre quelle est sa volonté parfaite et comment il désire la manifester à travers nous, sur la terre. Deux directions majeures me sont venues dans la prière concernant deux personnages politiques importants. Une qui est déjà placée dans le paysage politique, très controversée, mais placée là, et un autre qui va vivre une ascension particulière. La première, c'est Marine Le Pen, et je vais prendre vraiment des pincettes pour euh, euh, partager ce que j'annonce maintenant, mais cela concerne son père, Jean-Marie Le Pen. J'ai reçu en, comme une conviction intérieure que le temps qui lui était attribué sur terre touchait très prochainement à sa fin, et lorsque... Son départ viendra, cela va créer un électrochoc dans le cœur de sa fille qui va premièrement avoir des répercussions personnelles, familiales, avec son entourage euh, familial, ce qui est tout à fait normal. Et je crois que nous devons prier pour que tout ce qui doit être réglé entre eux puisse se faire de la meilleure manière. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les répercussions politiques que cela va avoir sur elle et plus spécifiquement les répercussions que cela va avoir sur sa manière d'exercer la politique, et son rôle politique, et sur elle, et sur son parti. Parce que qu'en 2027, le Seigneur va redistribuer toutes les cartes, et c'est aujourd'hui, dans la prière, que nous devons préparer 2027, parce que les réalités physiques et naturelles, trouvent leur source dans l'invisible et le spirituel. Comprenons bien ça et commençons à intercéder pour cette femme, parce qu'elle doit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Non pas le, un, un Christ religieux, ni un Christ traditionnel, mais elle doit rencontrer le Fils du Dieu vivant, celui qui par son esprit a la capacité de nous donner une vie nouvelle, de nous faire naître de nouveau. Parce que si elle vit cet impact-là, eh bien sa politique en sera profondément impactée. Et vous verrez qu'en 2027, des, pas mal de choses en France auront avancé, notamment politiquement. J'ai parlé dans ma précédente vidéo de scandales et de tout un tas de choses, mais comprenons bien que en 2027, cette femme aura un rôle particulier sur l'échiquier politique et sera en lice pour les présidentielles. Prions, prions pour que la volonté du Seigneur soit faite, quelle que soit notre sensibilité politique. Le Seigneur, encore une fois je le répète, il est roi des rois, seigneur des seigneurs, son royaume est supérieur à tous les royaumes. Il est incomparable, il n'est pas un politicien et quelles que soient nos sensibilités politiques, nous devons rester, demeurer spirituels, Dieu est celui qui sauve. Il n'est pas pour que le méchant périsse, il est pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive et je crois que Dieu va donner à Marine Le Pen dans les prochains mois, les prochaines années, notamment à travers l'événement dont je viens de parler, la possibilité de rencontrer authentiquement le Seigneur, ce qui changera beaucoup de choses. Prions et voyons comment Dieu va conduire ces événements. C'est une première direction de prière que je partage avec vous. et J'en viens à la seconde, qui concerne ce second personnage politique dont j'ai dit qu'il qu vivrait une possibilité d'ascension assez fulgurante, potentiellement fulgurante, et cet homme c'est Laurent Vauquier. et je vous invite vraiment à prier pour lui, parce que je voudrais vous partager ceci, tout comme DSK a été stoppé en plein mouvement, tout comme François Fillon a été stoppé en plein mouvement. Peu importe les raisons, je n'en viens pas aux raisons, peu importe. Je parle du mouvement derrière. Ils ont été stoppés alors qu'ils se dirigeaient vers la présidentielle. De la même manière, Laurent Vauquier va vivre une ascension, une, une montée, une poussée. Et dans l'ombre, quelque chose va se dresser pour le stopper net. Je ne parle pas de danger, de mise en danger de sa vie, ni de menaces, ni rien de tout ça. Je parle de plan politiques de l'ombre pour euh, mettre de côté un candidat sérieux à la présidentielle 2027. Et aujourd'hui, nous sommes fin 2022. Donc je n'ai aucune idée, de... en réalité, je n'ai aucun fait concret sur qui va se présenter ou pas. Mais si je vous partage cette parole, si elle vient bien du Seigneur, lorsque vous verrez ces choses se mettre en place dans le temps, vous vous rappellerez de cette parole et vous saurez que le Seigneur conduit l'histoire et qu'il a un projet, et que ce projet, il veut le mener à bien avec ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau et qui se lèvent pour prier et intercéder pour cette nation, parce que c'est le temps pour la France de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le Seigneur, lorsqu'il révèle des faits à venir, ce n'est pas pour dévoiler l'avenir simplement, c'est pour révéler le Seigneur Jésus-Christ, parce que la prophétie, l'essence de la prophétie, c'est le témoignage rendu au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien clairs là-dessus, et je veux vraiment vous inviter à prier, également pour Laurent Vauquier, quel que soit son projet, quel que soit... Peu importe, encore une fois, sa sensibilité politique, ou la vôtre, ou la mienne, ce qui compte, c'est que la volonté parfaite du Seigneur soit faite. Et nous devons prier pour que rien de ce qui se trame dans l'ombre ne puisse aboutir. Seule la volonté du Seigneur doit se faire. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Et puisqu'il règne, c'est Lui qui va établir sa volonté parfaite. Je veux vraiment vous inviter à prier pour ces deux sujets. Ce, il, tout comme il y a la pluie de l'arrière-saison, il y a l'avant-saison. Et cette parole vient bien en avance, comme un témoignage que le Seigneur conduit l'histoire. Cette parole est là pour nous encourager, pour euh, nous mettre en mouvement, parce que le Seigneur aime cette nation et si vous êtes serviteur, servante de Dieu dans cette nation, vous avez payé le prix, vous savez combien c'est compliqué, combien l'athéisme, l'incrédulité, la chape de dépression est lourde ici. Je voudrais vous encourager encore une fois, parce que récemment, on m'a partagé le fait que beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu, euh, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ont les yeux fixés sur la France, parce que le Seigneur leur a dit que lorsque la France sera touchée, le Seigneur Jésus sera au seuil du seuil de la porte. Que cette parole nous encourage puissamment à ne pas nous relâcher et à persévérer ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, par l'esprit du Seigneur. Je veux prier maintenant, Seigneur, touche maintenant, touche et dépose dans le cœur un feu d'intercession pour cette nation. Seigneur, pour demain jusqu'aux prochaines élections, Seigneur, que ton choix se manifeste, que les temps, les cœurs et les circonstances concours à l'accomplissement de ta volonté parfaite pour cette nation et ses habitants, un retour à Christ, un retour à la foi authentique, une réconciliation par le sang de l'agneau avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, qu'il y ait véritablement un retour à l'Éternel. Seigneur, tu touches maintenant les cœurs, tu mets un feu nouveau, Seigneur, chez tous ceux et celles que tu appelles à travers cette vidéo, à intercéder. Seigneur, tu déposes un feu d'intercession que tu renouvelles maintenant, dans les cœurs, dans le nom précieux de Jésus. Encore une fois, je le dis, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, la victoire est là. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, si elle vous a parlé, si elle a fait écho en vous, partagez autour de vous. Encore une fois, je vous rappelle d'activer la cloche de notification, j'ai reçu d'autres paroles. Je vous donne rendez-vous en 2023, je vais les partager avec vous sur différents continents et différentes nations. Le Seigneur revient bientôt, soyons prêts et veillons à avoir de l'huile fraîche dans nos lampes. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.